Internotatrices et chers internotateurs amateurs d'embrouilles dans un tout petit village, bienvenue dans cette Direct TV où nous allons tenter un scénario de John of Arc, en français. John of Arc. Si monsieur Guillaume à côté de moi fait imbécile, <rire> c'est parce qu'il va jouer un petit personnage un peu particulier. J'ai pas connu le loup-garou. <rire> eh, loup monsieur Guillaume va jouer contre moi à un vrai. jeu que monsieur Léonidas nous a expliqué dans une petite vidéo précédente. Comment vas-tu, Monsieur Léonidas Je vais très très bien et j'ai hâte de voir ce que va donner cette partie. Alors, okay. c'est une partie de découverte en ce qui concerne Guillaume et moi. Nous allons jouer l'un contre l'autre. Monsieur Léo va nous surveiller et nous aider un petit ouais. peu à appréhender le jeu. Hein, parce qu'on a écouté Absolument. les règles un peu comme ça, vite fait. Mais bon, euh, <rire> on lui fait confiance pour nous aider. General of Arc est un jeu de... Mythic Games Mythique Games de Pascal Bernard, illustré par Bayard Wu. Mythic Games donc, 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 à 90 minutes. On a expliqué plein de trucs dans oui. la tripartitive d'explication, c'est normal. Il y aura un petit papotage pour expliquer d'autres trucs sur le projet Kickstarter. Ça, je vais le poser par devant parce qu'on n'en a pas besoin. Deux petites précisions. Le matériel avec lequel on va le jouer ici, là, présentement, est un matériel de prototype. Ce n'est absolument pas ce que vous allez avoir dans le jeu quand vous le recevrez dans un an à peu près. On est en septembre 2017, il est probable que le jeu arrive en octobre 2018. Donc c'est un prototype plus ou moins bien fait avec des éléments aléatoires qui ne ressemblera absolument pas à ça. Je tiens à le préciser. Ensuite, c'est un jeu à scénario. C'est un jeu qui se base sur une époque, celle de Jeanne d'Arc. Okay. De la guerre de Cent Ans. De la fait, de cent cent ans. Pas que Jeanne ça, ça, ça commence avant en fait. Un hein. univers réaliste oui. dans lequel il y a des éléments surréalistes, on va dire, mais des légendaires, mais d'époque. En gros, vous allez avoir plein de scénarios différents, pour vivre plein de choses différentes, on va jouer un scénario débutant dans lequel apparaissent des loups-garous, ce qui n'est pas improbable parce qu'à l'époque, on avait la bête du Gévaudan, on avait plein de croyances, les gens avaient peur quand ils allaient dans les forêts, mais les gens qui étaient entretenus hein, ah, pour oui, contrôler hum. les gens. Donc, il y a des loups-garous, il y a des chevaliers. Le chevalier que je suis va tenter de péter la gueule du loup-garou qui lui va tenter Jamais. de nous manger, Enfin de résister. Euh, ça tu vas nous expliquer tout ça Je vais vous expliquer tout ça. C'est parti. C'est parfait. Eh bien, en effet, euh, c'est une très belle présentation puisque ça résume parfaitement ce qu'est ce jeu. C'est-à-dire que même les... Il y aura des scénarios purement historique. Et là, on est vraiment dans l'historique pur. Quand on refait les batailles de Jeanne d'Arc ou d'autres, puisque c'est sur toute la guerre de 100 Ans, hein, euh, ça se passe du début de la guerre de 100 Ans jusqu'à la fin de la guerre de 100 Ans, donc il y a des personnages qui ne se rencontreront jamais. Euh, le, le prince noir ne rencontre pas Jeanne d'Arc. Le prince noir, il est du début de la guerre de 100 Ans, Jeanne d'Arc, elle est de la fin de la guerre de 100 Ans, ils ne se rencontreront pas. Donc tous les scénarios historiques qui recréent, reconstituent des batailles célèbres, et il y en a plein, Azincourt, Patay, euh, Crécy, il euh, y en a plein. Toutes celles-ci, euh, elles seront Historique. historiques, purement historiques, sans intervention fantastique ou alors on ouais, peut, mystique. En, ou mystique oui, on peut, on que, peut. quoi qu'il arrive, Jeanne d'Arc, euh, ah bah elle, elle a entendu des voix. Elle, bah euh, oui, voilà. elle, elle pour elle, c'est très très présent. Hein. Mm. Mais il euh, y aura également des scénarios qui feront intervenir des éléments, on va dire, mythique okay. de cette époque. Et c'est le, le cas. Et par exemple sur ce scénario-là, euh, ça se base sur euh, une histoire qui est euh, réelle, qui a été consignée, écrite et, euh, et donc qu'on reprend ici, qui est l'histoire de la croix du loup pendu. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est en 1383, dans un petit village de Normandie, je crois, euh, il y a eu un événement extraordinaire qui s'est qui s'est produit. Euh, un, un personnage, euh, on l'a entendu crier euh, comme un loup. Il y a eu des loups qui sont, qui sont rentrés dans une église. Euh, vous imaginez des loups dans une église mmh. euh, qui rentrent en nombre la à cette époque. Contre, euh, et donc, euh, le clergé a été informé. Et euh, le, le seigneur de, puisque les seigneurs en fait contrôlaient des terres, et, mmh. euh, et donc le seigneur du village est venu avec un, un, un prêtre des et des, quelques, quelques hommes d'armes. Euh, faire une petite enquête. Après avoir interrogé notamment les, les, les personnages qui, qui, euh, qui avaient disparu et tout ça, ils ont retrouvé le, le loup-garou qu'ils ont euh, pendu okay. et tué. Ils l'ont laissé sur un, sur, un, sur un arbre près d'une croix euh, se décomposer, se faire manger, etc. jusqu'à ce qu'il soit plus qu'un squelette, prendre. etc. Oui. Voilà. Et le, le, le village porte toujours le nom de... de, La croix de c'est quand même mystérieux de pouvoir euh, interroger des gens qui ont disparu. Mais, donc, euh, là, je dis que là il y, y, y, y, y a du mal, il y a de la roche. Dans ce scénario, il y a un joueur, donc, vous voyez, il y, y, y a ce côté, il ouais, y aura okay. donc des loups, il y aura un loup-garou, il y aura une vieille femme, on ne sait pas si euh, c'est une vieille femme ou si c'est autre chose, on le verra dans okay. le scénario, il euh, y a des maisons, il y a des églises et on va rejouer cette histoire-là. Donc, le scénario tel qu'il est fourni dans le jeu permet d'installer ça Oui. Donc les arbres les les sont représentés, sont tout oui. ça, et on sait. Les troupes en présence sont réparties entre sont les Sont réparties. Pendant il y a des jetons, scénarais. là Voilà, là, il y a des jetons. Donc euh, En effet, ce sont des jetons de rencontre. Donc, ça, c'est une règle spéciale de ce scénario. Ce n'est okay. pas dans tous les scénarios. Euh, quand un personnage euh, rentre dans une euh, case, dans une il, case regarde. On, il regarde. Alors, si c'est... En fait, le, le, le villageois et euh, et, on va dire, euh, et le loup-garou et donc ses alliés, ils, ils ont une meilleure connaissance du terrain que le, le seigneur. Ce qui fait qu'ils ont des petits avantages par rapport à ça. Donc, quand c'est le, le, le villageois, ah, le villageois loup-garou, donc, loup donc un des quatre personnages, tu vois, tu as quatre ouais. villageois. Ah, toi, tu es le loup-garou. donc Tu t es, es loup-garou, loup et le loup-garou s'il l'est. Et si, tu, si la vieille dame s'avérait être une sorcière, tu pourrais avoir un autre personnage dans ton, euh, dans ton dans camp. Euh, Ceux-là peuvent faire des rencontres. Les loups ne font pas de rencontres. Oui. Les loups, ils ne vont pas aller discuter avec des paysans. Mmh. Ou, euh, voilà. Donc, quand un de tes personnages rentre, toi, tu peux regarder le, le jeton. Mmh. S'il te plaît, tu peux le révéler. S'il ne te plaît pas, tu peux le laisser. Et tu peux même en échanger deux sans les regarder. D'accord. voilà Toi, quand c par contre, quand tu découvres un, tu un jeton, peux, euh, un jeton. Le tu le retournes, tu n'es pas obligé. Non. Tu, tu peux le regarder... Euh, non, tu le dévoiles, tu dois le dévoiler et voilà, tu dois le dévoiler. Okay. Voilà. Euh, donc lui, il a ces troupes-là. Mmh. Quelques loups, pour bon, l'instant il n'y a pas grand-chose Alors moi, mes troupes hein, c'est quoi Ça c'est voilà. les trucs que je peux faire intervenir. Alors, paysans, ce et... sont des paysans. C'est-à-dire que dans ces rencontres, qu'est-ce qu'il va y avoir Alors je vais vous dire quand même les trois Potentiel. possibilités que mmh. vous avez. Mmh. Mmh. Quand vous rencontrez, euh, quand vous retournez un jeton, ça peut être un paysan. Les paysans, de base, ils vont plutôt aller du côté du seigneur. Ils ont, oh peur. Non, mais... ils ont hey. peur. Ils ont peur, ils vont se ranger au seigneur. Donc, si c'est si un, un de tes chevaliers ou un de tes hommes d'armes, ou moi, prêtre, ça, moi. toi, ouais. tu, as, tu as un chevalier, tu as euh, des piquiers ceux-là, voilà, et tu as des hommes d'armes qui sont là, et tu as un prêtre. Ok, d'accord. Okay. J'ai mes cartes qui vont avec. Ok, voilà. d'accord. Okay. Donc, euh, si c'est un de ceux-là qui découvre un, un jeton de paysan, ouais. à ce moment-là… Tu, tu tu prends la figurine du paysan et, là, et, et, et, ah ben, écoute, en... et il est avec toi. Par contre, lui, c'est un paysan, il sera de base contre toi, sauf si tu veux les envoûter. Et pour mm -hmm. ça, il te faudra un cube noir. Ah, d'accord. Bon, ça, okay. c'est quoi C'est le truc qu'on peut relancer un Alors, ça, vous avez chacun. Alors, le, toi, tu joues le camp rouge, toi, ouais. tu joues le camp bleu. Euh, le camp bleu, tu as ici ta, Donc, ta zone de, spawn, de, de respawn. D'accord. Euh, toi, tu as ton zone, ta zone de point de respawn ici. Ah, c'est où C'est dans quelle case Parce que tu es entre deux, là c'est là, voilà c'est là près de l'arbre, et vous avez bac. un jeton, mais une fois dans la partie, une vous relance. allez pouvoir faire une relance. C'est quoi ça ça, ça ça, ce sont les, les points de de de mon paysan paysan ah, voilà, voilà. et ça Et ça, alors, donne-les-moi, ces, ces trois jetons, je vais vous les montrer, c'est bien vu. Ah bah, donc vous ah, voyez, on a des intérieurs de bâtiments. Je vais les prendre d'ailleurs, et je les placerai au fur et à mesure, s'il te plaît. Voilà. Ce sont les intérieurs Ce sont les intérieurs des bâtiments, parce qu'on peut rentrer. Quand on arrive sur une case comme ça, on se met d'abord à l'extérieur. Et puis, si on veut rentrer, on peut rentrer dans un bâtiment. Mmh. Tu l'enlèves, tu mets l'intérieur. Je l'enlève, je mets l'intérieur du bâtiment et à ce moment-là, on joue là-dessus. Et tu mets ta figurine… Euh, et tu mets ta figurine à l'intérieur, exactement. Okay. D'accord Attention, on voilà. est dans le foyer, là. Voilà. <rire> donc… <rire> ça, c'est une vanne de le gars. <rire> <rire> donc, donc, quand on, quand on rentre là-dedans, on met ça. Ouais. Et… Euh, ces trois bâtiments-là hum. vont cacher euh, des objets. Ces trois ob... un de ces trois objets-là pour chacun. Donc il y en a hum. trois. Il y en a un. Il y a rien. Hum. Quand tu vas le fait... tu te fais là, tu te fais oh, voilà. rien, rien, quoi, rien. c'est rien. Rien. Okay. Il y en a un. C'est une cage qui contient des loups. Parce que je vous ai dit qu'on a trouvé des loups oui. dans la dans, dans l'église. On les a enfermés dans ouais. un dans une petite cage avec euh, dans une des maisons. Et ça. C'est des armes, des, une cache d'armes. C'est-à-dire que les, les villageois, oui. les pauvres villageois, regardent leurs caractéristiques. Oui. Non, des pas, pas les paysans, ah, je pas, parle bien. des, des citoyens. citoyens. Si tu ils n'ont même pas de combat. Ils n'ont pas de combat. Mais, Mais si tu trouves la cache d'armes, ils ah. auront tous un jaunes Ah, ça, c'est bien ça. D'accord okay. Et on mettra, euh, okay. voilà. Ce Donc, ce sera... déjà où est-ce qu'il faut que j'aille oh, attends, attends. Ah bah on y va alors. Donc, <rire> le, le, le loup-garou a intérêt d'aller fouiller ces trucs-là. Le dans Dans l'église, il y a quelque chose aussi. Oui. Dans l'église, quand on va dans l'église et qu'on prie dans l'église, mmh. et quels sont tes pers les personnages qui, chez toi, peuvent prier bah, Le loup-garou, les, les, les citoyens et même la sorcière, si elle vient, peuvent prier. Ah, oui. Chaque oui. fois que tu pries, dans l'église, tu gagnes un point d'expérience de, mmh. ou de mythe. Si vous avez trouvé la crypte qui se trouve dans l'église, mm -hmm. à ce moment-là, chaque personnage qui priera, et n'oublie pas si tu en as deux, mm -hmm. il, prie tous, les il deux. prie tous les deux, chaque personnage rapportera deux points ah. entre mythe et, et expérience. expérience. Donc, tu peux avoir quatre points, okay. par exemple, euh, trois mythes et un expérience. Mm. Mon prêtre peut prier n'importe où Oui. Est-ce que… ça résonne Mon prêtre peut prier n'importe où oui. Est-ce qu'il prie dans l'église Il double euh, Dans l'église, il… oui. Euh, dans l'église… Ah Correction, on a une correction, Dieu nous parle, qu'est-ce qui se passe ah, Jeanne, écoute. Léonidas s'appelle, ça... oui, tu, oui. Dis-nous. Alors, euh, pour l'église, c'est… Non, on n'entend pas, donc il… Pour l'église, c'est un cube, c'est juste un cube de plus. D'accord. De... Et le chevalier a le droit ou pas de retourner les chevaux en contre. D'accord, ah, okay. D'accord. Donc, mon ah. prêtre, c'est mon prêtre pris dans l'église, il, il a un cube de plus par rapport à ce qu'il a déjà de base. C'est ça. Ok. Voilà. Mais sinon, c'est bien ce que j'ai dit. Oui. Quand tu pries, oui. tu en as oui. un. Si oui. tu euh, voilà. Oui. Ok. okay voilà. Allons-y. Alors. Qui commence? Tour. Alors, on va on va révéler en effet non, mais le premier tour. Qui commence? C'est le loup garou qui commence Moi. dans ce scénario. Moi. Et alors attention, dans ce scénario, nous avons six tours. Ah oui, c'est quoi l'objectif? Moi, il faut que je trouve le loup. Toi, ton objectif, c'est de tuer le loup avant. Euh, fin, avant la dix, fin du tours. À la fin, la fin ah du, six six heures. Heures. Sais... La fin du tours. Il est là le loup, donc. Alors, faire... ben pour l'instant, voilà. il y est pas. Et avant de commencer, le, ouais. le, le, le loup-garou va devoir placer. Place ah oui. un, un de tes. D'abord, chacun de tes paysans, mm -hmm. tu, tu en places un dans une des zones de village. Ah ouais, sinon, à si l'extérieur fais... des maisons. Un, si tu, un sur chaque. Si tu me fais Peu pas rentrer le loup, euh... Voilà, le rose là. Il ah, y a le bleu là. Comment je vais faire Ça fait Il y a le jaune et il y a le rouge. Il est parti pisser derrière l'église. Ça, c'est son. Ils sont à lui. Ils sont à lui. D'accord. Je okay. peux leur péter la gueule. Alors, si tu le fais et que tu te pètes la gueule d'un innocent, ouais, tu perds un tour. D'accord. Mais là, il y en a un d'eux, c'est le loup. Il y en a un, c'est le loup. Et là, maintenant, M. Guillaume les couleurs, va choisir quel est, est le loup-garou loup <rire> parmi ces quatre-là. Il va le mettre... Face cachée d'un côté et, de, et ouais, les il le trois le... autres. Voilà, il est okay. via. Non, il va, il va les mettre. Il va les garder parce que il devra te prouver quand tu interroges. Ça, c'est le loup. Ça, Ça c'est le, le loup. loup. Et okay. Cache les, les autres. Les trois autres, tu les mets là et tu les révéleras si à un moment. Parce que toi, tu vas pouvoir interroger le loup. Oui, oui, mais tu sûr. vas pouvoir interroger, je veux dire, les, les, citoyens. les citoyens. Rouge, bleu, rose. Si le tu loup, interroges. Le rose. Voilà. C'est la rose. Tu l'interroges. Je vais te l'interroger, moi, tu vois. Vas-y. Si tu interroges avec le prêtre il est obligé de répondre à ta question. On ne ment pas à un prêtre. D'accord. Bon, ouais. bah, viens avec ton prêtre. Si… si question, bien, tu ne vas bien. pas mentir. Et bien. donc, il faut que tu sois euh, à une zone, ouais. sur une zone d'attention ouais. ouais. pour ouais. Okay. Si tu interroges avec le chevalier, tu lances un dé vert. Et donc, en il faut faire un bouclier. Tu as une chance sur deux d'avoir okay. qui okay. te okay. répondent. Okay. Et les autres, ils ne peuvent pas interroger. Que tabasser. Ça tabasse. D'accord Vas-y. Alors, vous avez… Mais vous avez... c'est quoi C'est des trucs qui vont arriver à un moment donné Alors… Okay je vous ai dit, il y a des des soit des loups, soit des prêtres, soit On une super rumeur. Donc je dois tuer le loup-garou, lui il va tenir 6 tours euh, sans se faire avoir. C'est ça, c'est parti. Alors, et je vous expliquerai les choses que vous pouvez oh, faire. Ouais, ouais, ouais. Juste un truc avant, vous avez 6 tours, vous avez 2 deux deux, deux. Deux qui en ont 2, vous en avez 3 euh, qui en ont 3 euh, et 1 qui a 4. Ok, vas-y, ah. bah fais ça. C'est pour le nombre d'actions. C'est pour le nombre d'actions. va avoir un tour à fond, sinon c'est plutôt moyen. Et, et, euh, et voilà, c'est ça. Il y, a, il y en a deux à deux. Et... Ah, allez, fais péter, fait péter, fais péter, fais péter. Ça sent Alors, le chien mouillé. Vas-y. Il y a un truc qui n'est pas du bon goûter, je ne sais pas. C est, c est... On est bon. Ah, pardon. Vas-y, vas-y, vas-y. On commence avec trois cubes. Alors, vous prenez chacun trois cubes rouges. Tiens, Alors, tu les mets dans ta, dans ta zone. Oui. Et le chevalier commence avec un cube vert au départ. Le cube vert, c'est celui voilà. qui charge. Voilà. Et il commence avec un cul vert parce que c'est les conditions et du scénario. Et on tourne trois cartes. Et maintenant, on tourne les trois cartes de la, carte de la, de la rivière. Non, et c'est le loup qui décide. Ah, c'est Alors, soit de noir, deux noirs ou brown. deux, soit vous convertissez un, un, champ, un rouge comme ça ou un jaune en noir, euh, soit vous piochez deux cartes mythes ouais, et okay. vous gagnez automatiquement ouais, un noir, okay. sachant que euh, les, les, les coups des cartes mythes, c'est un, un ou deux. deux. Mais après, on peut avoir d'autres façons. Donc, c'est le loup qui doit choisir en premier. Je vais prendre en deux cubes mythes. Il prend deux noirs. Donc, ouais. lui, il veut utiliser la magie, ce qui est pas Et forcément. moi, je prends deux cubes jaunes parce que j'ai envie que mon héros devienne vite fait un chevalier. Ouais. Et Alors, comment je fais pour les, le transformer en faux 5, tu m'as dit 5, 5. Mais, euh, tu peux le faire pendant ton tour n'importe quand. Et, et on ne peut pas les stocker, ceux-là, en fait non, tu les mets… Euh, tu, bah, il y aura une autre zone euh, pour, pour les stocker, les pour l'instant, les… Là. Ouais, c'est pas non, des points d'action. À, à, à la fin du tour, tu vas me les… Non, non, les non, ce c'est pas, non, pas, pas non, non, non. des points d'action. Voilà, tu les mets là. Voilà. Okay. Tu les mets là, c'est une okay. très bonne idée. OK, okay. c'est à moi. Oui. Donc, je vais jouer un, deux ou trois. Je peux activer et rentrer dans une maison. Oui, bien Donc, sûr. Donc, si j'active et que je rentre dans la maison, je ne pourrai pas fouiller à ce tour-là. C'est qui, ça Ah, c'est la vieille dame. Alors, normalement, tu as raison. Fouiller, c'est une action. Mais ouais. Dans ce scénario, j'ai dit que le, euh, les, les villageois connaissent parfaitement les lieux. D'accord. Donc, dès que tu rentres dans une maison, on découvre tout de suite ce Le, y a. le petit jeton qui le va petit avec. Le petit jeton qui va avec. Ah, et bien allez. Hop, on va activer. Et mon citoyen et rentre. Là-dedans. Rentre. Là rentre. Donc, on retire la maison, on met ça. Donc, voilà. ça, c'est une petite. Il c peut tout. y en avoir combien dedans Il peut, peut y avoir deux figurines dedans. Deux et je précise une règle là aussi. C'est le seul, les seules zones où on peut mélanger... Deux camps différents. Hmm. Ah ouais, c'est sale! Se, on peut se battre dans ouais. la maison. On peut se battre dans, et dans la maison. De à voilà. Et donc, donc je fouille. Tu fouilles. Alors tu fouilles, on va prendre un de ceux-là. Celui du milieu. Celui-là. Tu vas regarder ce que c'est. Et moi je ne sais, sais pas ce que c'est. Si tu vas le voir. Ouais. Oh, du... <rire> c'est une cage. C'est une cage. Une Alors cage. voilà comment ça se passe. Tu vas Ti prendre l'équipement. Tu trouves je... la cage. Je vais trouver la cage. Enfin c'est toi qui le fais normalement. Tu lui donnes. Oui, c'est parce que c'est laquelle. qu'il le à quelque Alors regarde, montre. Ça. Le loup-garou libère des loups de leur cage et fait apparaître loup en renfort sur la tanière. Donc ma, ma tanière, tanière est ça. elle voilà, est là-bas. C'est ça. Je ça tu peux la défausser à côté. Un petit là jeton de loup. Voilà. Et tu le mets sur la tanière. Et voilà. voilà. Donc en fait, tu as découvert dès ton premier... Euh, et j'ai libéré les loups. Et tu as libéré les loups. Donc maintenant, tu peux les contrôler. Ça marche. Donc ça, c'était ma première action. Ah, par contre, ça, je peux aller les fighter euh, tranquillou. Ah, bien sûr. Tranquillou. Euh, oh oui. Est-ce que je... Est est-ce que la tanière, la, la maison, pardon, la chaumière oui. est une zone Ça veut dire que si oui. je veux ah, le faire so sortir, oui. il faut que je l'active oui. pour qu'il ressorte. Ça. Ouais, mais ouais. sauf que tu peux pas le faire avec un truc rouge. Si, si, si, Tout à l'heure, c'est pas la même Oui, c'est pas la une même zone. zone. Une ah, c'est une, zone, une, dans une zone, zone, dans zone dans la dans zone. C'est une zone dans la zone. Euh, Et oui, les bâtiments sont des zones dans les zones. Eh ben, je vais faire la même, mais avec le gros dans la grande maison. Là, c'est combien dans la grande maison Alors, dans la grande maison, vous pouvez tenir à trois. D'accord. Et alors là, lequel Tu as vu T'as pas vu Gauche. Celui-là, ouais. Il y a un truc pour moi au moins là-dedans. Non donné. que dalle, non. Tu toi, les auras pas. Oh les, rien, rien de rien. Bah, c'est normal. Tout, voilà. Donc, euh, là il y a rien. Il tout y a trois de... trucs à trouver. Il faut que tu rentres dans toutes les. Ah, c'est ce les que, que je vais faire, oui. Toi Fal, c'est euh, les okay, trucs que tu dois là faire. Et là et là-bas, ouais. oui. et puis et, et puis, et, des, et des puis des surtout oui, en oui, interrogeant paysans. les paysans. Laisse-moi faire. Et ben écoute, laisse-moi fouler dans les coins. Je vais. Il est rentré dans les maisons là, c'est ça. Allez, je vais rentrer dans la troisième. Il est mal en pied des maisons, donc Bien sûr. S'il ne fait pas ça, il est vraiment. là, Je veux des armes. Des armes. Des armes. Des armes. Retourne-le quand même. D'accord. Des armes, des armes, des armes. Une arme. Des armes. Des armes, des armes, des armes. Mes citoyens sont armés. Pardon. Tous les citoyens gagnent plus un jaune. Bah voilà, tu mets la carte à côté. On le saura. Content. Tant, tant, tant, C'est ça. Ok. Il te reste quoi Il te reste plus de cubes noirs, mythe que je vais garder. Je n'ai plus d'activation. Donc si tu as fini, il faut nettoyer le terrain. Donc retirer tes cubes et me les rendre, puisque le verre, ça me permet de charger. Mais ça peut être aussi utilisé comme un rouge. Je vous l'ai expliqué. Mais charger, c'est pour taper. C'est ça. Là, ils sont dans la maison. Ça me fait tac tac si je. Exactement. Si tu attaques de l'extérieur de la maison vers la maison, il aura un des verres de plus. Protection. Voilà. Travers les fenêtres et tout ça. Bon, ça y est, je suis enfin armé. Moi, je vais déplacer Bien. cette zone-là. Okay. ok. Donc, le prêtre va les interroger. Là, il y a une... Voilà. Alors, une tu, tu, tu, tu dois d'abord résoudre chacune des actions. Oui, tu peux, hein, de, avant de faire l'autre. Donc là, pour l'instant, tu, tu as un choix. Ceux-là, tu les activeras il, après. Prier, c'est un... une action. C'est une action. En fait, je peux dire, bon, il prie. Tu peux à ce moment-là, il aura fait son action, oui, non, et ça est sera ça. terminé. Et euh... Si tu veux prier, tu peux. Prie. moi je vais prier. Lui, je peux il... faire venir lui. Oui, bien sûr. Donc, mais je mais vais lui... dire lui, il prie. Lui, voilà, lui jour, il n'interroge pas lui. Hein. Et il si, si, pas, si, si, Lui, si, si, si, si, si, si, si, il prie. Si. Lui, il va là. Lui, il va là. Bonjour madame. Je tire une carte. Alors, mélange bien. Tu vas prendre une carte et tu vas lire les deux premières questions. Il y en a une rouge. Non, il y en a une noire et une blanche. Et tu dis surtout pas les réponses. Bien sûr. Donc du coup, la vieille dame ramasse du bois dans cette petite forêt que tu. Tu es prêt Oui Quoi la voix euh, les troupes pas. Ah, tu l'as dit, ah, si vous tu vois, tu l'as dit, dit. Je savais, tu l'avais dit tout à l'heure, les troupes n'interrogent pas, elles sont là que okay. pour passionner. Okay. Eh ben écoute, euh, ils peuvent rencontrer les troupes. Oui. Donc je vais aller là. Non, tu ne peux pas, parce que là, c'est... Pas pas oui, c'est pas, pas, pas de l'adjacent. Ah pas... oh, putain, mecs. Mais... Tu mmh, T'as prié. Tu veux déprier Bah ouais, ça fait chier votre truc là, les gars. Pour ça, je suis content. Déprie. Alors vas-y, déprie. Non, non, je ne suis pas sûr de vouloir déprier. Merci Il peut voie. y aller lui là Merci la voix. Il peut là, pas comment y aller, pas aller là oui. bah, Tu oui. es obligé d'abord de passer là et ensuite d'aller là. En je peux traverser de... une zone où je suis Oui, parce tu, que tu peux y, a peut y aller en, en charge si tu veux. Et après je peux lui poser une question oui. à Jean. Non, tu m'as dit non, le, tu charges, tu tapes. Non, tu, mais, tu charges, tu tapes, mais là tu vas faire un déplacement et l'interrogation le, le dé, va être euh, suite de... automatiquement. Ah, Donc, tu peux. Donc tu peux faire ça. Euh, lui, il faut qu'il se barre de là, lui. il peut aller là, mais il ne pose pas de questions. Il, ça. Va, il va aller là. Lui, il va prier. Moi, je, je veux passer au niveau. Lui, il va rentrer là. Il se déplacera okay. après. Voilà, il va voilà. voilà. type d'Adam. Ici. T'active. Voilà. Je vais activer. Lui. Euh, tu veux charger Prends ton verre, alors. Non, mais si je veux charger, ouais. ton verre. Si je vais me retrouver là. Oui, non. bah oui. Et le, un, ouais, c'est ça. Oui, mais je peux interroger après oui, avec oui, un autre oui, truc. Oui, bon, oui, okay. oui. Tu, il vaut mieux mettre le verre. Il vaut mieux mettre le verre si tu veux Voilà. ça. tu charges. Tac, tac. 1 2 Voilà. En un. Par là. Et, Et lui, il va Lui, peuvent... là. lui okay. vient là. Et on retourne. Et... Ah, c'est un paysan. Mais donc, tu recrutes automatiquement un okay. paysan. Bienvenue, paysan. Zut. Ok. Euh... Donc, ça veut dire maintenant tu pourras non, les dépenser mmh. Oui. Alors, là maintenant, tu vas interroger oui. Tu es arrivé. Tu n'as pas besoin de dépenser. Ça fait partie de ton ah, mouvement. Oui, oui. Ah d'accord, ben, j'interroge. Bon. Donc, cette vieille dame dont les, les hommes d'armes n'ont pas voulu s'approcher, toi, t'arrives depuis ton haut de cheval et tu lui fais « Que tu fais là Que, que tu fais là ?» C'est <rire> pas écrit en vrai que <rire> ça. <rire> je leur prends, je leur… « Que fais-tu là, manante Es-tu de ce village maudit ?»« Ou alors ?»« Eh la gueuse, l'évêque m'envoie trouver sorcellerie ici. Es-tu bonne chrétienne ?» La dame paraît plutôt pas mal. <rire> oh la gueuse Oh la gueuse L'évêque m'envoie trouver sorcellerie ici. Si Es-tu bonne chrétienne Oui, mon seigneur. Et elle te tend une patte de loup en empaillée. Cela vous permettra de contre-attaquer une fois les loups. Oh, oh. Voilà C'est pas un piège Je la décapite. <rire> Donc, là maintenant, il va avoir une patte exactement. Ah bah tiens, de elle même. est là. C'est celle-là. C'est ta patte de loup. C'est ça la patte de loup Oui, ça veut dire que tu pourras contre-attaquer contre les loups. D'accord. Une fois. Une fois. Maintenant, j'ai encore deux des cubes. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'une fois qu'un personnage neutre comme ça a discuté, elle sait pas, on le retire. Et maintenant, ça veut dire que tu as la possibilité d'invoquer la sorcière. Et pour cela. Moi Moi, le loup. Pour cela, il faut que tu ailles prier dans la crypte. Oh, mais attends, les gars, vous me riez, j'aurais pas interrogé tout de suite, moi, la vieille folle. Mais de toute façon, j'ai pas de quoi prier. Je vais taper, moi. Allez, je peux jouer encore. Vas-y. Ah mais attends mais il peut non. Ah il a ah, déjà oui, joué. A Sinon j'aurais repris voilà. encore. moi. Par contre, bah, écoute, je n'ai pas le choix, je peux aller là. Hein. Bah, tu... Ceux-là ils n'ont pas de cube. Tu peux aussi oh, les... Ouais, là où là Attends, j'en ai deux des cubes. J'en ai deux. Euh... Mais si tu veux aller là, c'est vrai qu'il y en a un qui peut aller là, un qui peut aller là. Je peux aller là avec mon, mon machin, je pense... Non, ce que il, a ça, il a non, plus de charge. Il a plus de charge depuis plus de charge. Ah ces deux-là, je ne voyais pas là. Ouais. Il y a un arbre. Je non mais je vais aller réveiller des gens. Je vais faire ça. Ok. Ok. Allez, attaque. Toi. Attaque. Lui, va aller là. Ok, révèle. Oh, oh, loups. Des loups, c'est des loups. Alors, des loups. Donc, on, prend, on prend des loups et comme ils ne peuvent pas être dans la zone, y a bagarre. Non, ah. ils vont être mis sur une zone euh, adjacente ouais. de ton choix. C'est toi qui le mets euh, sur une zone adjacente. Vide. Vide ou alors qui peut l'accueillir, c'est-à-dire qu'il a le droit de la mettre bon, oui, ici parce que tu, tu les mets là. Ah, ouais, ah, mais mais là. Là, ça veut dire que là, il y a potentiellement ah, encore autre chose. chose. Ouais, là, il y aurait peut-être quelque chose si tu le mets là. Euh... Ah, ça se réveille ah, tout de suite. Moi, je veux qu'il qu soit tapé par le chevalier. donc… Euh... Ah, tu peux après les taper et ensuite aller voir. Hein. Tu peux, tu peux peut-être les tuer comme ça. C'est peut-être un moyen aussi de les Je ne sais pas comment ça tue, mais si c'est si si à nouveau ils, des paysans. Ils n'ont pas de défense, les loups. Bah, si tu veux, là, tu peux tout de suite voir ce que c'est. Si c'est des paysans, tu les recrutes. Ouais. Alors que s'il y a le loup, il faudra que tu combattes d'abord le loup pour alors pouvoir le dévoiler. Je, alors, il peut alors tu peux ou là, les mettre façon, là. De toute façon, il y a des trucs partout. Tu ah bah peux oui. les mettre là. Mais là ou là, c'est pareil pour moi. Non, mais, parce que là, ce n'est pas adjacent. Ah oui, c'est vrai, Là, là, Oula. là. Là. Ou là. Ou là, là, là. peut pas oui. les mettre là. Oui. là. Euh, mais les là. Mais ça veut dire que eux ils taperont au lieu d'aller visiter comme il y a Et des y ennemis. Commençons d'abord pas à taper. Et bah. Leur action c'est de les taper. Ouais alors. Ben bah, euh, je veux ça, vais. Tu peux faire ça. Donc, Ou alors tu tu tu peux. Euh, ouais, ah, tu peux vous faire les, les, faire les mettre ça. là. Vas-y t'as. Non non non non tu retournes pas. Tu retournes pas. Donc là maintenant. Ils n'ont ta... pas, ils n'ont pas fait. Voilà, tu... ils, vont, ils, vont ils vont attaquer, attaquer. les loups. Alors... Non, non. Alors on, on reste dans la zone. Voilà. On reste dans la zone à côté. Voilà. Et c'est que si les loups sont partis, tu pourras, tu pourras prendre rentrer. possession rentrer. Là, la... là, je ne peux pas les taper. Là, je ne peux pas ah, les taper. Moi, tapé. Je suis alors, tape. bagarre. Alors, bagarre. Ce, Ce sont, sont mes piquets. Les piquets. Ils ont blancs. un des blancs. Un des... Et les loups ont rien du tout en défense. Donc, si tu fais un résultat qui n'est pas un bouclier ou une face blanche, je fuis. Tu as une fuite. Donc, c'est moi qui décide ou c'est toi qui décide C'est moi. Euh, non, c'est toi qui décides. Ah zut. Est-ce qu'il faut qu'ils fuient quelque part où il n'y a personne C'est ça. Il faut qu il fuit, ou quelque part où il peut les accueillir. Donc là, il n'y a que là en gros. Ben bah, là, c'est toi. Hein. Bah, oui. Ils sont avec toi. Ils ne peuvent que aller là. que là. Que là. S'ils pouvaient pas fuir, eh bah, ben ils sont hum. euh, tués. Va-t'en. Euh, donc à euh, à eux maintenant de jouer. Alors comme tu les as fait fuir, tu et as droit automatiquement de prendre Allez, possession euh, bah, de, ouais, de la sans dépenser de trucs. Et là, tu peux retourner. et bien, c'est des paysans. Bah, des paysans. Tu... Bah, du, du coup, tes forces ont déjà beaucoup ouais, grandi. Alors, clair. attends. Il y a eu deux paysans, ouais. on peut les interroger, donc il faut prendre euh, une carte de paysan pour le, le premier. Prends la carte de paysan. Tu les interroges tout de suite ouais. euh, bah, Oui. oui. Ah. Quand on rencontre des paysans, on lit ce qui se passe. Vas-y, je okay. euh, pas nous... pouvoir le lire. Ah oui, pardon. Alors. Paysans. Pitié. Nous ne savons rien. <rire> euh, voilà. Je les égorge. Mais voilà. Et, Et le deuxième, deuxième qu'est-ce qu'il dit Donc lui, on n'avait pas besoin de le remettre. Tac. Pitié Je ne sais rien Mais putain, mais qu'est-ce que ah c'est bah, ce village écoute, Oui, mais bon, au moins maintenant, tu sais que les autres, ils savent tout. <rire> ouais, ouais, ça. Ça. <rire> tu sais que les autres savent tout. Donc je vais me mettre là. Parce qu'il faut qu'ils avancent. Hein. Mm -hmm. Donc je ne peux pas aller là, on est d'accord. Hein. Non, ce n'est pas adjacent. Ce n'est pas adjacent. En fait, ah. les, les, ceux qui se croisent mm -hmm. ne sont pas mm -hmm. adjacents. Il faut passer par une ligne pleine. Ah, si d'après, mais tu si, vas manger Si veux taper grave, ces trucs, parce que je peux me, me remettre là encore. Alors, je précise un truc aussi dans les conditions de victoire. Ouais. Toi, tu dois tuer le loup. Mmh. Ouais. Si le loup-garou arrive à tuer ton chevalier, il gagne la partie. Bah oui. okay, OK, bien sûr. Euh, ils ont pas de mais liste. bon, c'est le plus mécanisme. puissant de, de, ouais, la partie, de, de la partie, c'est le chevalier. Ouais, ouais, Surtout s'il monte de niveau. Il est vraiment très fort. Il a envie de partir là-dessus. Moi, je vais aller l'encercler le mec. Tu vas bouffer ton prêtre. Mais ferme ta bouche. Qu'est-ce que je fais Non, je vais approcher mon chevalier quand même je vais faire ça. Mm -hmm. Tu vas tomber sur des loups qui vont te bouffer le cheval. Mais tu as raison. Tu vas finir à pied. T'as raison. Dans quelle ordre je fais ça Je ça. Pitié, je ne sais rien. Oh, des Tiens, loups Tiens, je te l'avais dit. Fais venir des loups. Alors, tu les fais reculer <rire> où Voilà. Bah, écoute, on va les faire reculer euh, où est-ce que tu veux que je fasse reculer Là, là, ou là, parce qu'il y a encore de la place. C'est ça. Ça, c'est des maisons à deux voilà. sur une tuile Mais qui en contient a... potentiellement 6 ouais, Ok, et maintenant, il y a à lui de bouger. Ouais, okay. d'accord Ouais Tu vas rejoindre tes hommes d'armes Bah je vais me gêner tiens. Oh quel pétochard <rire> Il n'ose ah. même pas sortir tout seul avec son cheval et son armure. Tac, rutilante. Tac, tac, et tac. Exactement. Vous avez... Et ça ça vient. C'est viré. Bah, bravo. Voilà. Ok, ouais, on voilà. va finir le tour 1. On va finir le tour 1. Ok, tour 2, tour 2. À nouveau 3 oh. cubes chacun. Ok. Bah 3 c'est pas beaucoup ma euh, bonne dame. Alors ça c'est viré. Ouais, voilà. Tiens, elle est là à la défausse. Voilà. Et on va faire 3 de plus. On va les mettre plutôt comme ça. Oh. Non, parce qu'on va, va se perdre. On va les mettre comme ça. Voilà. Allez. Un. Et c'est toujours lui qui décide. C'est toujours lui qui décide en premier. Mais tu peux prendre la même carte que lui. Mais hein. non, mais... voilà. Alors, le rouge, c'est de l'activation. Le rose, c'est quoi Redis-moi le rose. Le rose, c'est un rejoué. Un rejoué. Euh, et puis, euh, de noir et tout, il en reste encore. Il faut absolument que j'ai de la taille. Sauf que visiblement, cette valettaille elle va être loin hein, à la coche. Euh, rejouer, ça veut dire que je peux activer une même zone une deuxième fois. Euh, si j'en trouve un petit peu deux pour l'instant, ça serait pas mal. C'est combien pour faire venir la sorcière La sorcière, il faut que tu pries dans la crypte. Donc, juste ça et elle ouais, vient. Alors pour trouver la crypte, il faut que tu fouilles dans l'église, dans bah, oui, tu sûr. passes une action et à ce moment-là, quand, tu, quand tu, la crypte, se, la crypte ça, se révèle et tu peux y aller, y se, aller. toutes les zones euh, à l'intérieur mm -hmm. d'un bâtiment sont adjacentes ah, automatiquement, tu n'as pas besoin de te déplacer dedans. puré oh, purée, Donc, il est en train de me mettre la pression là, son chevalier, il est avancé comme une Ah bah Il est avancé, la... il, va, il, va, il va grimper un niveau, je veux dire, le ça. chevalier, voilà, euh, le, le... quand ah, il est arrivé là, il a senti la présence divine dans ah, son dos qui le poussait. Ah, bah, dans ton dos, oui, c'est Pour payer le coup d'entretien, tu sais, que de toute façon, tu peux produire du jaune facilement avec ton Alors, un, le un prêtre. Alors le prêtre, donc il peut prier n'importe où et faire gagner un point d'expérience ou un point de mythe. Il peut aussi, quand il interroge les paysans pour mmh. savoir si c'est le loup, il ne lui mente pas, donc ouais. c'est le seul. Alors mais il faut, le... il faut quand même qu'il il faut, il faut mettre des cubes rouges pour qu'il fasse ça. On n'en bah a pas ouais. beaucoup les cubes rouges. Non, hein. non, c'est ouais. vrai. Non, mais c'est des, des choix. Le, le scénario peut évoluer de plein de façons différentes. Euh, oh punaise, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre un rouge. Je vais prendre un rouge, s'il te plaît. D'accord, voilà, un rouge pour à toi. Moi. Alors à toi, que prends-tu C'est quoi la différence entre le rejouer le cube rouge Tu rejoues quoi bah Le, le mmh. rose, tu peux le remettre sur ah, un cas où il y a ah, déjà oui, un cube, un cube rouge. rouge. Donc, il vaut mieux prendre un rose qu'un rouge. Ça, ça. c'est certain, mmh. puisque le rose, tu peux le jouer en rouge normalement, ouais, de là, toute façon. Sûr. Mais par contre, le vrai choix qui s'offre à toi, ouais. toi c'est est-ce que tu veux prendre des mythes ou de l'expérience pour Mais en non, avoir cinq Je voudrais qu'il qu avance, mon bonhomme, si tu veux, à l'heure actuelle. Donc, Donc il euh... peut prier en rouge et rejouer en rose. Bah ouais, mais bon. Euh... Ah oui, c'est bien ça. Sauf que je peux le faire évoluer tout de suite, mon madame. Oui, Sauf mais après, il faut l'entretien. Tu... Ah, il ouais, faut l'entretien après. Ah, oui. Non, mais il, su... il suffit de pouvoir le payer à la fin du tour de la rivière, mmh. hein, l'entretien. Mais. Oui, à la fin du tour de la rivière. Ouais, à la fin du tour de la rivière. Donc tu peux très bien avoir des cubes d'expérience à ah, oui, la rivière. Ah, oui, c'est vrai. Pour payer... Ah, ensuite... juste, enfin, pas à la fin euh, du tour de la rivière, ouais, à, la ouais, ouais, de la rivière ouais. à la fin de la rivière. À la fin de l'étape de la rivière. Oui, oui, oui. Non, il faut que je fasse ça. C'est quoi ce truc bleu-là On ne sait pas. C'est un ah, zone de spawn. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je fais Moi, je veux que mon prêtre il avance. Donc je vais prendre... Un rose. Un rose. Ouais, bien sûr. Ok, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Est-ce que... Enfin, à quel moment je peux envoûter les paysans Quand je les dévoile uniquement non. non. Ah, ceux qui sont là, ils peuvent être envoûtés. Oui. <rire> Avec un cube noir. Oui. Qu'est-ce que tu veux que ça foute C'est de la piétaille. C'est très. Elles sont mauvais en plus. Alors attends, mes citoyens. Juste comme ça, hein. je hum. pose le cube noir et ils sont à moi. Oui. Fais ça. Alors, attends, il y a tu lui. Tu poseras le cube noir sur eux pour qu'on les reconnaisse. Pas sur eux, puisque eux, ils sont avec quelqu'un. Ah oui. Donc, eux, pour l'instant, ils sont coincés. Ok. Uniquement sur une troupe libre ou que tu viens de rencontrer. Ouais. Mais euh, quand elle est accompagnée, non, tu ne les envoûtes pas. Et là, pour l'instant, il faudrait déjà que tu sortes. C'est ça. Pour être dans une zone adjacente. Ouais, et pour tout pouvoir tout leur fait. parler et faire ça. Mais ça pourrait être une bonne idée. Hein. Ça pourrait être une bonne idée. En fait, tu as ta carte. N'oublie hein. pas ta carte mythe. Tu en as une non. Tu pas de carte mythe Non, pas encore. D'accord. J'ai pas eh, pris de carte mythe. C'était pas… Euh... Ça, c'est à moi, ça. Hein. Non, non, j'en ai, ai pris deux. Ai, ai pris, euh, j'ai pas pris la carte mythe, j'ai pris deux, ah, oui, deux pions okay. noirs de okay. pions mythe d'un coup. Ok, non, mais c'est bon alors. Et ça bouge de zone en zone, on est d'accord. Hein. Oui. Euh, pour le révéler ici, il faut que ce soit un de mes citoyens. Oui. Ah, la poisse. Ou euh, la sorcière. Ou la sorcière, bien sûr. Ou le loup-garou quand, quand euh, il alors, sera là. Comment euh, il peut révéler le loup-garou à tout moment mmh. À tout moment, tu peux dire, je révèle le loup-garou. Parce que toi, si tu tues un innocent, mmh. tu perds un tour. Ouais, ouais. On, on va prendre la carte, hop, donc tu as moins de chances d'y de, de arriver puisque ça devient plus difficile. Euh, tu peux révéler ton loup-garou à tout moment. Si tu tues un, un villageois qui est le loup-garou, à ce moment-là, il se transforme en loup-garou automatiquement. Ah oui, d'accord. Et si tu, le, si tu le dévoiles, il est obligé de se transformer immédiatement en loup-garou. Okay. Bon, allez, dans la maison, Oui, je vais sortir. Tu sors. Donc là, on retire ça voilà. et on met la maison. C'était la grande. C'est ça. Ensuite, je vais envoûter les paysans. Voilà. Voilà qui est fait. Mais non Regardez cette engeance du démon qui présente un visage angélique avec une barbe pareille. Ouais. <rire> OK. Donc, ça veut dire que eux maintenant, peuvent être activés. Bon, je vais garder ça. Lui, je l'active. Il se déplace ici. Oui. Je révèle. Tu, non, tu révèles pas. Tu peux regarder. Ah oui, c'est vrai. Et tu dis si ça te plaît ou si ça ne te plaît pas, tu peux aussi les, en échanger sans montrer avec, deux, avec un autre. Que tu ne regardes pas. Ou alors tu le laisses comme ça, ou tu le révèles. Comme non, ça. Je, si je l'échange, je ne peux pas le révéler tout de suite. Ah non, si tu l'échanges, tu ne le révèles pas. Hmm. Et puisque tu l'échanges Pourquoi l'échangerait-il, Fal? Je ne sais pas. Tu sais qu'il y en a un, c'est un super indice. Hein. Mmh. Donc, euh, s'il si les change, ça peut être parce que c'est le super indice. Ouais, ouais, Donc, ça, c'est fait. Il l'a mis okay. là. Hein. Okay. OK. Et là, il a mis ça Quelque ici, chose. mais il ne sait pas ce que c'est. Mmh. je ne sais pas ce que c'est. Ensuite. C'est si pas tu... le loup-garou le plus rapide du monde. Tu m'embêtes. <rire> ben oui, mais forcément, tu m'embêtes. Non, ce pas la peine. Si, si, casse-toi. Hop, Lui, il va ressortir. Hop, On retire. Oui, tu laisses dans la maison celui qui est le loup-garou, donc c'est le jaune. Arrête. Ok. Tu la reconstruis à l'envers, la maison. Et puis. Lui, il va se déplacer. Mes loup garous Ouais, non, il faut qu'ils attaquent. Hein. Ouais, ils vont attaquer. Allez, tiens. Ici. Qui attaque il, Le loup-garou. Il attaque qui Là. Il, il attaque là. Donc ouais. il attaque. bah voilà. C'est une attaque de loup. Blanc. Alors les Alors, loups, ils sont un peu Ouais. Donc lui. On va voir déjà son attaque. Il a deux, un jaune et un blanc. Okay. Et toi, en défense, quels sont tes... tes Moi j'ai les piquets, donc j'ai un jaune. Tu as un jaune, donc je te donne et un jaune. Et pour, c'est quoi les paysans J'ai rien. Que dalle. Voilà. Mais tu, peux, tu pourras tuer les paysans. Hein, tuer les paysans. Ouais, il lance d'abord ses dés. va mourir. Ensuite il fait éventuellement sa relance s'il veut. Ensuite tu lances ses dés et tu fais éventuellement ta relance. Okay, que là. dalle Un bouclier. Un bouclier et rien. Voilà, c'est bon. Ils t'ont attaqué. Donc très tu bien. peux lancer, mais ça ne sert à rien. Ah, je ne peux pas lui faire mal en contrepartie dans sa gueule. Bam tu pu, pu faire. Je peux fuir si je veux. Non, non. Ah si, pourquoi je suis pourrais présenté pourrais, bah Ça moi. me fait me déplacer. Non, non, non, non, non. non, non, non. non, non c'est non, non. un résultat d'attaquant. Qui est l'auteur Est-ce est que l'auteur est dans le coin <rire> <rire> bah, Tu m'attaques, tu fais ça, je suis désolé. Tu fais ça, bah, moi, je sais pas, tu vas rater. Donc, je tu fuis ici. Bah, c'est que c'est lui qui décide. Oui. oui. Ah, d'accord. Donc, on va pas fuir. L'auteur peut rester dans sa tanière. À moi Ouais, vas-y. Il a fini, tiens, tu retires. Alors, je vais faire un truc, je ne sais pas. Je ne sais pas si pour la démonstration, moi, ce que je décide, c'est de tout stocker. Je peux faire ça, tu peux euh, faire ça. Non, tu peux en stocker que 3D. Ah oui, non, c'est un tu rose. C'est de la place. Alors, en réalité, puisque c'est un prototype, on pourra en stocker 3 de chaque. D'accord. Hein, donc, le rose serait un rose ici, sera un rose Mais j'ai le droit de faire ça pour le tour d'après. Mais bien, si bien sûr. Si je veux. Mais bien sûr, tu peux faire ça. Ça te fait peur. Hein ah, pas du tout. Bah, si ça ça m'arrangerait même. Mais ah, t'as raison. De... Parce que t'as fait que de la merde. À tout dire, ça m'arrangerait que tu ne fasses rien à ce tour là T'as fait que de la merde. Non, non, non. Ce que je vais faire. non, non, non. Ce que je vais faire. Je peux le faire parce que c'est bien, tu as plein de cubes, faut bien que ça serve à quelque chose. Après ça te fait un super tour où as plein de cubes. Je me déplace, je t'arrache la gueule. Imagine qu'en plus ce soit un 2 derrière. Lui il aurait deux cubes et toi t'en aurais… Mais je crois que c'est ce que j'ai prévu depuis le départ donc en fait je ne vais rien faire. Voilà, le tour est terminé. Alors ça, c'est rare de voir ça. C'est une tactique que nous n'avons pas encore vue. Ça me surprend pas, ça me surprend pas. Nous allons voir. Un petit seigneur local qui… Ferme de famille. Allez, nouveau tour. Nouveau tour. Deux! <rire> ah, tiens, je te donne tes deux et, et moi je prends mes deux. Ça, alors, Léo, si je ne te connaissais pas, je serais pratiquement sûr que c'est toi qui as mis la carte. Mais bon, Mais je te que connais. Qu c'est okay. que non. C'est bon. Voilà. Que... Maintenant, nous allons choisir. La rivière. rivière. Oh, il n'y en a que pour les enfants. Oh, je n'aurais pas pu rêver mieux. Alors, alors, attention, là, il y en a deux qui sont pareils, donc ah, on va ouais, la on remplacer une. par une, oh, une voilà. Le bleu, c'est... Un pas, bleu, c'est... Ouais. J'interromps... Je, je, tu pourras couper mon tour. Alors, il y a soit piocher deux cartes mythes et euh, en garder une, ouais. plus un noir. Ouais, Donc là, tu, tu en choisis une des ouais, deux. Fait, ouais. Soit plus un bleu, ouais. soit plus trois euh, expériences. Ouais, la, la tactique mytheuse. Je Alors, vais prendre ah, ça euh, deux, deux mythes. Tu prends deux, mythes, deux plus, cartes mythes, plus un noir. Plus et un et noir. je vais en garder oui, et lui, le loup-garou a choisi plutôt la voie de la magie. bien sûr. Alors, tu choisis la voie de l'expérience. Tu prends les trois jaunes. Ouh là là là là là là. Je vais garder ça. Ils peuvent tous. Euh, non, j'en ai qu'un qui peut augmenter. Hein. Et je la remélange. Oui, il n'y a que le. Dans ce, dans ce scénario-là, il n'y a que le, le chevalier qui peut augmenter et le loup-garou. Alors, loup -garou. tu le la montres, ta grosse mythe Mais non, pas du tout. Pour l'instant, tout va bien. Alors. Euh, là, maintenant qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il faut que je l'active pour que ça soit révélé ben, dès que tu l'actives, tu le révèles. Il ah, va être révélé. Okay. Et tu pourras faire quelque chose quand tour, même. C'est le troisième tour, là. C'est le ouais. troisième tour. Et il lui reste donc trois tours, tours. pour euh, réussir à, je sais pas quoi d'ailleurs. Ben, bah, ouais, attendre la levée non. de la lune de la peine. Lune, lune, la... là. Alors, là, je te bouffe. Okay, je je te bouffe. Je as raison. Euh, donc, ça veut dire que lui, il est là, il a tout plein d'actions. Bon, déjà, lui. Ah, mais non, mais. Ah oui, mais alors, ça veut dire qu'après, il faut qu'il parce qu'il ne sera pas que le Tu C'est qu'il n'a a pas beaucoup de, de cubes d'action. Ben non, c'est bien ça, c'est bien sûr. Parce que si tu veux, je l'ai vu sortir les mecs euh, des mmh. maisons. Ben oui, bien sûr. Normalement, il va laisser le loup-garou planqué dans une maison, tel le lâche, mais là, il est encadré, donc il a plus le choix que de se carapater. Et mais moi, j'ai 12 cubes. Si, donc si je sors pour une maison ou à l'intérieur avec quelqu'un, il ne ouais. peut pas sortir. Ben oui, je sais, mais là, je peux pas. Il faudrait 25 tours. Je sors. C'est bien, là, T es bien là. D'accord Tu as dépensé ton premier cube. Oui. Il était dedans, hein. tiens, je te le rends. Me le rends. Mon deuxième cube. Vas-y, va dans l'autre maison. Dans l'église, vite, je vais aller à la crypte. Je vais. Donc cette troupe-là, elle va ici. Donc, je on ne peut pas rentrer tout de suite. Hein. Non, non, non. Ah, ouais, non. D'accord. C'est con. Et puis, là, il y en a deux, hein, c'est ça. Voilà, là, il y en a deux, et avec cette action, que fais-tu avec le loup Le loup, loup, lui, il va attaquer. Il va attaquer. Et oui, il il attaque il va attaquer Là oh. les paysans. Moi, moi j'ai mon paysan enfin c'est mes piquiers c'est Ouais, c'était piquiers. Ouais, mes piquiers un jaune. Et toi tu as un blanc et alors il commence d'abord, d'abord l'attaquant. Allez ah, Oh, un coup de gourdin. Alors, attends. Gourdin, gourdin, va mourir. Allez, meurt, meurt, meurt, meurt, pas de, pas de bouclier, pas de bouclier. Rien. Oh bah les yes. paysans oh, ils bon, sont Bon, alors marrent. attends. Ah donc, comment ça se passe Là, il y a eu, tu n'as eu qu'un seul résultat, il y a ouais, un oui. gourdin, et c'est toi qui dis… Qui meurt qui... eh ben, c'est les paysans, je m'en fous. Alors, ils ne meurent pas, ils, sont ils vont, de vont de dans la zone hors de combat, bien et à la fin du tour, on verra, on ils a... peuvent revenir. Est-ce que tu fais autre, autre chose, chose J'aurais bien voulu… Mais non. Mais non. Alors, comment <rire> alors, je gagne de l'expérience le... ouais. Tu me donnes… Voilà. Tiens. Alors, toi, c'est simple, à tout moment, pendant ton activation, tu peux dépenser… Pour qu'il ok. Donc, je vais commencer par… Euh... Alors, s'il si, si passe, euh, tu ouais. as vu que tu auras des relances, ouais, hein, oui, hein, tu pourras sûr. relancer. Mais d'abord, il faut que mon prêtre arrive, parce que lui, quand le prêtre pose des questions, on est obligé de répondre. Ah, C'est ah. ça C'est-à-dire que quand je vais rentrer dans une zone et qu'il ah. a autre chose le prêtre ah. peut également désenvoûter des prêtres, des paysans ouais mais ça je m'en fous ils vont rester rester automatiquement, en automatiquement en moi le but du bien. jeu c'est de savoir lequel des et quatre est oui. le garou bien sûr. donc si le prêtre entre dans une case où il y a deux personnages ah, quand oui, on il les arrive... deux d'un coup oui. ouais mais là non, non non pourrais... il, pose, il posera une question à un seul ah d'accord c'est une question mais par, par contre n'oublie pas aussi un truc c'est que à la fin quand il n'y a plus de, de cartes de tour tu t'en fous tu es des innocents puisque ouais. de toute façon ouais. tu ne pourras pas faire virer de cartes donc bouge Attends, je vais réfléchir si c'est ça. Bouge. Si lui il rentre dans une case, il pose aussi des questions. Oui, il pose des questions. Mais On peut mentir. Non, non. Donc, Chevalier, tu mens non, non. Si, si, si, pas. Si, il a une chance sur deux que tu puisses, que tu sois obligé de lui donner la bonne réponse. D'accord. Attends, si je fais. Ah oui, un, il lance le dé. Il lance le dé. C'est ça. Deux, trois. j'en fais trois, si je fais ça. J'en mets un ici, il va aller là. J'en mets oui. un ici, il va aller là. J'en ai mis ça. deux. C'est ça, tu okay. leur fait fait courir Après, hein. je mets ça ça là-dedans. Ils peuvent tous ils peuvent tous tous rentrer tous rentrer là ou pas là C'est quoi là. non. Elle fermé, pas la c'est no, no, no, no, La mets no, no, no, no, no, no, no, no, no, dans la forêt, no, no, no, la dans la, forêt, ils vont, sur la, la forêt, ils vont sur la case ils vont sur la case, il me restera tout ça. Oui. Oh, c'est pas mal. ça. Hein, mal. Mal. ce que je vais faire, je vais faire ça. Punaise, mais il se déplace super trop rapidement, il est fatigué là le prêtre, il no, no, il no, no, Quoi Oui. Ah oui, mais si il y a des mais ennemis. Mais non, Mais, mais, mais c'est ah pas oui. les ennemis là, c'est euh... pas pour, le rentrer, pour ah, leur pas pour entrer, c'est pour, pour leur poser oui, des questions. C'était pour aller les attaquer. C'est pour leur poser des questions. Sinon, je ne peux jamais leur parler à ces cons-là. Ah, c'est adjacente. adjacente. Mais Il peut, il peut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire juste, Tu te mets là et tu oui, peux les interroger sûr. pour une action. Ah voilà, d'accord, donc je fais ça. Là, tu viens là. Oh, ça va, Oui, ça va bien, tout va bien. Donc je fais ça. Ils vont tous là. Voilà. Donc le premier qui rentre. Hop, tu peux, tu peux réveiller. Des loups. Dégage. Alors tu les mets où Dégage. Tu les mets dans une zone adjacente. Donc dans l'église, parce qu'il n'y a que celle-là qui est possible. Non, non, non. Ah, non c'est quoi si, si. ça là mais <rire> Là c'est un champ, tu ne vas pas les mettre dans ah, un champ pourri. Oui. Les, les mais pauvres mais loups. Mais oui. Oh les les les les loups loups loups. Loups. Voilà. Donc lui, il va rentrer là. Okay. Euh, et lui il va rentrer là, parce y a que c'est une 4. Ah, s il s'il y a toujours de la place. On est quatre. Vous 4. êtes pile 4 c'est parfait. La zone est saturée. La zone est saturée. Elle est saturée la zone Voilà. Mais… Tu lui fais un bisou Viens. Je vais faire ça. voilà Et là, tu choisis dans quel ordre tu fais actives. tes actions. Alors, le prêtre, on est bien d'accord, il rentre. Non, il, il, il pose, pose une, question. Question, à une question à distance. Je choisis l'un des deux. Oui. Mm -hmm. Et je fais, la question c'est du genre... Euh... T'es un loup-garou Eh le jaune, quelle est la taille de ton sexe Non, c'est pas ça. <rire> pas... Alors, je réponds, <rire> puisque t'as posé ta question. Donc, je demande au jaune. <rire> 4 cm. Dis-donc, maintenant, oh, tu sens le mal <rire> Et Tu sens le loup-garou. Es-tu loup-garou jaune <rire> Et eh bien, j'ai pas de jaune, donc tu t'es planté. Comment ça, ta non, non, je déconne, il est là Ah Donc c'est ta le vieil D'accord. J'ai le droit de le taper en retour, puisqu'il me pose des questions vraiment indiscrètes. Non, pas tout de suite. Hein. Non, non, non, non. je sais bien. Si. Eh, hey, l'ecclésiastique. Le, donc lui, il a posé sa question, c'est fini. Voilà. C'est fini. Maintenant, voilà. tu peux faire une action avec un deuxième personnage. Il y a le seul chevalier peut poser les questions. Oui. oui. Mais, Mais le là, chevalier il peut me mentir. Il peut me mentir. Oui. lance le dé. Non, il peut pas te mentir. C'est-à-dire que tu sais, il va pas te mentir. Soit tu as raté ta question. Ah, d'accord. Mon chevalier interroge. Le, le rouge. Interroger, interroger le, le rouge. Et donc, il faut que tu obtiennes un bouclier pour qu'il soit obligé de te répondre. Bouclier. Et ah, non, Alors, Tu as une relance, si tu veux. Ah, j'ai une relance, ou ça Là. Ah, mais ben, je vais le faire, tiens. Oh, mais tu ne l'auras plus après. Attends, et puis je peux même, te, je peux même refaire ça. Si je veux. Non, ça, c'est pour les batailles. Oui, c'est pour, ah, pour les batailles. Ouais. Allez. Purée, j'ai le cœur qui tape. Non, Borda je vais te péter ta gueule. <rire> Et lui, il ne peut pas poser la question, le non. Le... non. Le... non. Lui, non. Lui, par contre, il... il peut taper. Il peut taper. Il peut taper sur quoi bah, Il peut sur taper par élément. exemple sur le jaune, parce que si tu te dis que tu penses que le jaune est le loup-garou. Mais non, il m'a dit non. non. Je viens de dire non. Non, ah par contre, sur le... Le, rouge. le rouge. Ah oui. Tu tapes le rouge. Non, non, mais là, il n'osera pas. Il faudrait être couillu, parce que ça se trouve, il perdrait un tour s'il si fait ça. Oui, mais Et là, si c'est le loup-garou, il est gestionnaire de bon père de famille, il ne le fera pas, pas ce tour-là. Non. Ah ah, oh oh. Oh, oh! oh! Alors ça, oh, ça euh, Taper, c'est gratuit, je vais taper sur des loups là. C'est gratuit, ah bah bien ça. sûr. Oui, ah, lui, ils, vont... ils vont taper sur des loups, il n'y a pas de raison que mais C'est quoi, c'est mes. C'est hommes d'armes. Ce sont tes les hommes d'armes. Ils, taper... ah, oui. ils vont taper pour se faire plaisir. J'ai pas de défense. Non, non, as un... Tu as un rouge, hein, oui, un rouge. Ça rouge ouais. Ouais. Pas de défense. Boum, prends l'épée dans ta gueule. Mais mort, Tu le retires mort. et tu gagnes de l'expérience. Ok. Maintenant, je vais jouer mon rose qui me permet de rejouer une case où je suis. Ça, c'est vil. Ah bah, j'avais prévu. bien sûr. Mon prêtre! Oui Va demander au rouge. <rire> rouge Are <rire> you <Arius rire> <a> wolf <rire> Tu sens mauvais. You know are disturbing me. Je, je vois ta queue qui bouge. <rire> Puis que je me sois pas planté de couleur. Ah, ouais. ce n'est pas lui. J'ai bien fait de ne pas taper, maintenant. Ah, ils ne sont pas là. Ah bah il ne me reste plus que deux possibilités. Hein. Donc, maintenant qu'ils ont fait ça, ils peuvent se, les deux autres peuvent se déplacer. Absolument. Vite, cassons-nous Je ne peux pas rentrer dans la case où il est. Non. Non. Parce que je ne suis pas tes potes. Tu peux me taper, hein. mais c'est des innocents. Oui. Ça, c'est dommage. Mmh, c'est dommage, ouais, tu vois, ce que je vais te faire. Euh... Alors évidemment, si les, les villageois t'attaquent, ils ne sont plus innocents. Ah oui, oui, donc, là, tu as le euh, droit de les taper euh, sans perdre de tour. Hein. Rien à foutre. Donc ce que je vais faire, c'est que lui va aller là. Ah non, je ne pourrais pas rejouer là-dessus. Non, tu ne pourras pas rejouer. Tu ah, Et là, je ne pourrais pas rentrer parce qu'il n'y a rien derrière. Le plan se déroule non. sans accroc. Me tais toi, tais -toi. Ça, ça pas pas de... Putain, il faudrait que la sorcière, elle vienne. On va aller se planquer dans l'église. Que le Seigneur vienne à notre secours. Il va aller là. Et aussi. Il va aller là. Ouais. Voilà. Et il, il me reste un rouge. Que tu peux mettre de côté. Si que je peux de côté ou que je peux. J'ai une chance sur deux. Non, c'est plus à moi ça. Non. Je vais le mettre de côté. Tu le mets de côté Ouais. Ouh la vache Une espèce de Et pression ne... là, j'ai eu chaud. Et tu n'évolues euh, pas hein, pour l'instant Je, je, je, tu je pas peux besoin. évoluer n'importe quand. N'importe quand pendant ton tour. Tu ah, pendant pas le faire... mon tour ouais. bah, je, vais, je vais. Après, tu peux cinq. plus charger. Hein. Quoi si. Niveau 2, il peut charger quand même si c'est pas marqué Ah oui, il peut, oui, oui, la charge, bien sûr. Ouais parce que s'il si, si décide de m'attaquer avant, euh, bah, je préfère oui, faire ça. Après c'est un par tour de... d'entretien. Ouais, ouais, ouais. Allez hop. Donc tu, tu, tu montes de niveau, hein Bah, ouais, tant qu'à faire. Ok. Je suis euh, il m'a interrogé deux Pekno, il se sent fort, là, ça y est, hop, là, son armure, niveau 2. Bah, <rire> J'ai fait du nettoyage. Oui, il me reste plus qu'une euh, chance sur deux. Une maintenant. chance sur deux, mais ils sont loin. Ils sont loin. Allez, vas-y. Allez, loin. Nouveau tour. Allez c'est le deux. quatrième hein Ah oh, Non, Mais non pas deux Purée, il reste un 3 et un 4 pour la fin. Oh c'est chaud. Et eh, j'ai quand même pas de bol quoi <rire> Bon c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, alors là là, dis donc, hein. alors, que veux-tu tu Je veux rejouer. Ah, bah moi aussi, tu vois. Bah ouais. <rire> bon. Euh... Tu peux mettre celui-là. Ouais, euh, ouais, t'inquiète. Non, moi aussi, je croyais vraiment que. Ah ben bah, il y en avait un des deux. Non mais de toute façon, il fallait bien que je commence par quelque part. Ils, ouais. ils sont là-bas. Euh... Ça paraissait. Et le problème c'est que je ne peux rentrer nulle part. Donc euh, je vais de faire le tour. Attends, mais je vais le faire le tour. Et jamais il arrive des cubes de charge que je puisse courir. Ah, si si, il y en a. Hein. Je vais bien remélanger ah, le non, reste non, de la réserve. Non, bien, non mais ça ne change Hop. rien. Ok, je vais utiliser. Si si, il y en a des cubes de charge. Est-ce que je dois faire ça Est-ce qu'il faut que je fasse ça Est-ce qu'il y a besoin Pas de lapin, ça me sert à quoi hein, quand je me fais taper Tu contre-attaque des loups. Quand ils vont me taper, je non. Non, tu ah je contre attaque, tu tu voilà tu pourras lancer, tu lances derrière, ça sert à rien quoi. Guillaume, libère la bête qui est en toi. Libère, libère. Allô est-ce que je fais ça, bon sang chaud au cul, hein. Ouais, un peu. Bon, t'as pas une carte mythe à jouer Allez, j'active, ok. Barre-toi, sauve-toi, sauve-toi. Donc j'active. Oui, tu actives. Donc au début, la paysans et alors ils font quoi ils sont Ah ben bah de... alors là, ils sont de... de mèche avec lui tout de suite. S'ils dépensent dépense un cube de ce qu'il fait. Donc, voilà. euh... Donc ils sont deux mèches avec moi, ce qui fait qu'ils sont activés. Oui. Euh, non, ils ne sont pas activés. Ils arrivent. Ah, le fait qu'ils viennent peux... d'arriver oui, tu, tu peux les activer. D'accord, oui, oui, ok, les. parce qu'ils sont avec moi. Ah oui. Oui, viens, viens, viens mettre un barrage. Je vois que tu disais, ils sont activés, je peux plus les bouger. Ouais. Non, ils ne sont pas activés, ils sont, ils, sont, euh, ils sont avec toi. Et on a euh, ces paysans-là qui étaient à lui, on les a pas fait euh, ah, revenir oui. à la fin du tour. Tout à fait. Mais ils reviennent tout de suite. là. là. Ils sont à moi Alors, On a ils bien fait à... de le faire. Hein. Bon, ils sont à moi donc. Ah, oui. Donc ils sont activés, ils vont ici et lui pendant ce temps-là, sont... il va ici. Okay. Donc tu, tu... Alors, tu regardes, ah, tu les échanges directement. Oui. L'indice est là maintenant. Okay. <rire> on est bon Non, parce que je n'ai pas terminé. Alors que, que permettent les gros indices Oui, c'est vrai. Quand tu as deux, joue, joue, Quand tu as deux rumeurs, tu peux interroger directement ah, et dire, et il est obligé de te répondre. D'accord. Sinon, avec un point d'indice, tu peux aller chercher des choses qui vont t'aider dans les ruines mmh. ou euh, dans le calvaire là-bas. C'est bientôt fini, là, c'est terrible, parce qu'il ne me reste pas grand chose, parce que je ne peux pas aller dans, dans l'église, je peux pas. Euh... Est-ce que je vais prier Est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que je chope la sorcière ou est-ce que je la joue contre bourrin Contre Bourin. Ouais, je vais la jouer contre bourrin. Donc j'ai activé. Mmh. Lui il vient là. Oui. Et lui, il vient là. Toi, tu veux me faire perdre du temps avec le jaune, C'est ça. On est bon Non, pas encore. Eux aussi, ils sont avec moi. D'accord Et puis, je pourrais utiliser ce Rejouer pour faire quelque chose. C'est ça, hein Oui. OK. Eh bien… Euh, tu peux l'utiliser en rouge, donc, aussi. Je si peux l'utiliser en rouge. Si je tue un innocent, j'ai ah, oui. perdu. Non, non, non, tu, non tu, tu perds un tour. Tu, tu perds un tour. Ouais, je l'utilise sur mes deux hein. troupes de paysans envoûtés pour lui taper sur la gueule à lui. Mais t'as as raison quand tu dis que le loup est un peu avantageux dans le scénario de départ. Hein, pas du là, tout il Alors ça, c'est carte... faux. C'est juste que grave. je me suis barré intelligemment. Je veux bien deux jaunes, enfin un deuxième jaune s'il te plaît. Je suis barré non, pardon, euh, en D, puisque je tape. je tape ces piquiers qui ont un jaune de défense. Tap, euh, tap, tap. je m'en fous. Hein. Va mourir. Tu fuis oui, si ou tu bouclier. bouclier Donc bouclier, c'est rien. Et je fuis, je mais si j'attendais, ça sert à quelque chose ben, Si tu as un bouclier, tu fuis pas. Tu annules. Non. Fuis. non, tu fuis. C'est moi qui décide Ouais, vas-y, oui. je fuis. Tiens, c'est parfait. À moi J'aime pas que tu dis c'est parfait. En fait, c'est là. Non, non, je déconne. Mais je m'en fous À toi. Coup, là, mon Allez, toi. je fais le ménage. Purée, il faut que je t'envoûte encore un maximum. Il faut que tu perdes du temps. Pardon. Perdue. Donc, je sais que c'est pas le rouge et pas le jaune, c'est ça Ouais. Donc, il me reste le bleu qui est là. Et le rose qui est, qu est, qu est là -bas. Et le rose qui est là-bas. Et surtout, il reste un 3 et un 4 ouais. dans les activations. Ok. Par contre, ta charge. Ah oui, mais non, tu n'as pas de verre. Il peut en avoir mmh. avec la rivière. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus personne dans l'église. Hein. Bambi, c'est ma femme Le rouge, le rouge. Ah oui, le rouge aussi, c'est un innocent. Ouais. Il me reste le bleu, par contre, je peux aller du bleu là. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Tu rejoins le prêtre. Il fait des allers-retours, en fait. Chevalier, il n'a pas vraiment compris. Où oui, il n'a bah, ouais, pas compris, c'est ça. Ouais. <rire> c'est ah ah. Ah ah. oui, c'est pas ça, c'est ça. Ah uh ah -oh. oui, tout à fait. Ça, c'est le rouge, c'est ça. Oui. Mm -hmm. Le rouge, je sais que c'est pas lui. Hein. Mais là, il y a le bleu. Ouais. Donc t'actives. Le prêtre. Oh là, maintenant derrière la petite maison qui se cache. <rire> hein J'ai le droit de lui mentir au prêtre. Jamais. Non. Jamais. Mmh, on n'a pas pas à Dieu. Est-ce toi le vil garou ou la qui va faire quoi C'est la qui veut faire quoi Ce n'est pas lui. Donc ça veut dire que l'autre, le loup garou, se dévoile automatiquement. Il est là. Et donc il est là. Vous ne m'aurez pas. Et donc on va vérifier quand même. Retourne bien. C'était bien le rose. Donc là je suis emmerdé parce que as mis des innocents qui le, qui passent. Exactement. C'est un peu chiant ça. Ils ne mourront pas jamais. La oui. voix parle. Ah, merci ah, ah, ah, non, non, non. ah, ben quand même, là, là Mais là. non oh, ah, T'as plus, as plus ah, de rose, de toute façon. T'as ta pas, pas de rose pour rejouer. Oh, ah, mais, non, mais ils n'ont eh, pas eh, joué, les Ils n'ont pas joué, eux, d'accord Ouais, eh, ils ont pas joué Alors, de euh, toute façon, façon c'est faut... loin. Donc, ouais. je vais arriver. Hein. Donc, on va dire que... Il faut là, déjà taper. Lui, il est tout seul. bah oui, il faut déjà taper si tu veux prendre la place. Bah, je vais te taper, je vais taper. vas-y, tape. Lui, là, lui... Ouais. Tu pourrais même faire attaquer les deux, si tu veux. Mais l'un après l'autre. Non, tu peux, tu peux faire… Tu peux, -tu il faut que tu dises avant si c'est ceci pour attaquer. Si lui si l'attaque, ce que je veux, c'est que lui aille là après. Je non, vous. de toute façon, si, ah. tu le, si tu le tues ou si tu le fais reculer, tu prends automatiquement possession de la. Et après, j'ai moins d'action. Et après, as une, tu auras… Donc en fait, Attends. tu dois décider combien attaque. Okay. Si à la suite de ton attaque, lui est tué ou ouais. est déplacé, Ça revient, lui, les deux arrivent automatiquement là. Oui, et mais mais est-ce que, est que lui, il aura perdu son tour parce, qu Parce que là, là, j ai, j ai, là, il a une action. Lui n'a pas joué et lui n'a pas joué. Si tu les as fait attaquer, non, ils vont venir tous les deux. Oui, oui. d'accord. Ah oui, donc c'est comme, comme un mouvement, ça cumule. C'est comme dit. un mouvement. Ça. Ouais, ouais. Si, ouais, ouais, si, ouais, si ouais, tu ouais. es sûr de vouloir venir ici, je, il vaut mieux je, que tu je, les fasses je, attaquer je, tous je, les deux. Je, je vais être sûr de venir là. Et en plus, je vais. Euh, non, il a, il a évolué. Oui. Ah ben on y va alors. Mais t'as pas payé C'est à la fin du tour, il aurait évolué tout à l'heure. à la fin de la rivière. À la fin de la rivière, il a raison. Ah tiens, tiens. Tiens, voilà. J'en ai prévu deux pour tenir jusqu'à la fin de la partie, donc ça va. Ouais, euh, donc les deux te poutrent ta gueule. Alors, donc j'ai deux rouges ici. C'est ça. Ouais. Et les autres c'est quoi C'est rouge, trois rouges. trois rouges. Trois rouges. Moi je m'en fous parce que mon citoyen il se défend avec un orange, avec un jaune pardon, et avec un jaune. Avec un jaune tu vas mourir. Regarde. Et non. Bam. Une. Épée, gourdin, bouclier. J'ai la totale. Ouais normalement je peux pas t'avoir. mais Non ah. parce que. Oh, punaise Oh ça va être beau. Il va mourir. Allez, bon ça Et va. Il se fait pas. Attends, attends. Non. non, non, je j'utilise pas la relance. Bah, pour il ça, meurt, il, meurt. il meurt. Il meurt. Il meurt, c'est à dire qu'il peut même pas, il est même pas hors combat hein, avec l'épée. Hein. Non. Et il meurt, meurt. Voilà. Merci, j'ai de l'expérience. Si Et les est. deux vont ici. ici. Voilà. Ok. Et là, euh... ben bah, rejoue si tu veux. Mais bah, je peux. Bah oui, je t'en prie. Je peux parce que tu veux, je préfère venir là. Ah ouais. Si tu veux, comme ça je révèle ça et c'est pas toi qui le révèle. Si c'est un super indice, je te pète ta gueule. Mais si c'est le super fous, indice. On s'en fout, ça peut arriver. Ah si, temps. si, ça peut te servir. Parce que tu vas avoir deux points de rumeur. Ouais. Et ces points de rumeur, soit tu en dépenses deux d'un coup pour te poser une question à laquelle il est obligé de te Tout répondre. Soit chacun de ces points de rumeur, ça va te donner accès à un objet spécial qui va t'aider ici ou ici. Mais celui-là, je préfère garder le rose pour rejouer. Le tour après, après. après c'est bah oui, plus, en plus en intéressant. Te. Je m'en doute. Allez, fin du tour Allez, c'est l'avant-dernier. Il faut que je tienne. Il faut que je tienne. Il faut que je tienne. Il faut que 4. 3. Oh purée, mais j'ai vraiment… Donc le 4, ça sera le dernier. Pire. Et la rivière. Ah, regagne un point de vie pour le héros ou rechargez votre réserve de dés verts au maximum. C'est ouais, La recharge, c'est deux. C'est plus un Plus un vert. Attends, attends, attends, attends. attends, attends. Alors, On ah, il voir. faut que je choisisse. Non, c'est lui d'abord qui commence. Soit, alors, regain de po point de vie d'un héros. Je suis à plein. Ou alors, vous rechargez votre réserve de cavalerie au maximum. Pour le, le joueur humain, elle est de 2. Pour le joueur loup-garou, elle est de 0. Bah oui, Donc, toi, tu ne bah vas bah pas utiliser ça, cette carte. c'est deux actions. Eh oui. Toi, tu feras ça, mais il faut qu'il choisisse oui, d'abord. Ensuite, prendre... il y a le bleu. Joueurs. Ou alors, piocher deux cartes mythes plus un noir. Non, je vais prendre euh, l'interruption. L'interruption. Je vais prendre les deux verts. ces deux actions. Vas-y. vas-y. Ouais. Bah, oui. <rire> <rire> Ah là ça c'est bon pour toi ça Fad. Quoi que de la gueule. Purée mais ton cheval puis autant de la gueule que moi. Ça sent le chien mouillé. Attends on n'a pas enlevé ceux de la. Ah, oui, oh. Tiens. ah ouais. Tiens. Ma... La... Ouais c'est c'est excellent. On a un moment de quoi. Hein. Chevalier qui arrive en plein sur le loup garou et eh ben tu peux il peut se brosser Martine. Ok euh, première action. On tatane. Alors, eux tatane ici. Alors, si tu, si tu tues le, le prêtre, tu gagnes 3 points d'expérience. Hein. Mais c'est peut-être pas ce que tu veux faire. Si tu tues ah, le, le héros. Ah, c'est vrai, ça. Et puis ça va beaucoup m'embêter que tu tues le prêtre. Parce que j'ai besoin de des prières. Tiens, d'ailleurs, euh, t'en perds un. Pourquoi Parce qu'on a fait la fin de la ah phase oui. de rivière. Et comment t'en avais regagné un hein Parce que je, je t'ai flingué ta gueule. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, oh, purée. Bon, c'est pas grave. Donc, je tape. Lui il est en 1 et puis... Le... Lui il est en 1. Tiens. Ça en défense t'as un, un rouge et un vert. Hmm. Un rouge et un vert. Ouais, ils sont là les rouges tiens. Punaise allez, allez, allez. T'as tape. sur qui là Oui, deux, deux, deux. deux, deux. Tapes là, ici, là. Pam, pam, pam, pam, pam, non mais sur, pom, sur lequel ah Sur bah les deux. Tiens, tu lances les ah dés pour les deux. Oui c'est ça, rouge et vert. Va te faire foutre. Allez, allez. Oui, il y en a qu'un seul. Un bouclier. Ouais. Hey, hey, je peux relancer le rouge. Oui. Euh, oui non, oui. c'est l'épée. Euh... Non, c'est l'épée ou bouclier. L l tu peux relancer un dé épée ou bouclier. C'est-à-dire bah, c'est le, le rouge, c'est l'épée qui. Mais ça me sert à quoi de relancer un bouclier bah, Pour ou que une ça épée. soit de l'épée. Ou alors un bouclier pour que bah, ça non, soit si. l'épée. Euh, je... Dieu nous dit quoi en Je pense que ça marche aussi pour le gourdin, mais perso. Non. non. Vous pouvez pas me dire ça. Bah si, sinon ça a pas de sens. Mais euh... si. C'est que t'améliores. En est... plus, il n'y a pas d'épée là-dessus. Mais si, hein, c'est si l'épée, c'est celle-là. Tu vois Donc non, t'as fait qu'un bouclier. Moi, je veux une confirmation de l'auteur. Il nous dit quoi, <rire> l'auteur Ça veut dire quoi, ça Tout ça, ça, tout tout ça ou parce que Maki, qu il y a la crainte qu'il ait perde. Mais non. Donc, tu sais, je vais tuer, je vais, je vais mourir eux, je m'en fous. Bah, bah, je sais bien. Oui, mais justement… Oh, il ne ça... répond pas, il ne sait pas en fait. Ça m'arrangerait que tu perdes. Que… Oui. Ouais. un un Ouais. Ok. Voilà, c'est tout. Donc je relance celui-là, c'est une fois par tour tant que je veux, ok ouais, alors, Si en plus l'auteur est du côté de... Toi, ah mais non, il est du côté en fait, de la logique. C'est un symbole qui veut dire un résultat d'attaque. D'accord. Et ben bah non. Eh bah ben non. Et bah non. Et bah, coup, Donc les blois. hommes d'armes, non, oui. ils, sont, ils sont hors combat, juste hors combat. Hors combat ils ouais, peuvent ouais, revenir. Ouais. Ils sont pas encore. Ouais, ouais, la bon, c'est bien. C'était ce dont j'avais besoin. Tu Parce crois que. Qu hein bah oui. Parce que. Il ne peut pas prendre possession. Lui, j'active. Oui. D'accord. Donc, je révèle. Oui. C'est des loups. Des loups. Ah. Oh là là, dans ce coup, j'ai peur. Ah. Euh. Ah, et j'ai aussi oublié un truc. Ah. C'est que quand tu te révèles, le loup-garou le loup, il se, ré... le loup -garou se révèle avec un loup. Ah, bon, bah il s'était révélé. Donc là, il y a deux loups. Hop. Voilà. C'est quand même pas mal. Non, je suis obligé de... Ah oui, non, mais ouais, faut il... Alors, il faut qu'il respecte la a une chance. T'es là, là c'est bon. Donc, du coup, les deux loups, il y en a un qui va venir. Il y a ici. cette place là-dessus parce qu'il y a un bâtiment, là. Il y a un bâtiment. 1, 2, 3, 4. C'est pile. Donc, il y en a pile. un qui va venir là. D'ailleurs, les deux vont venir là. Non. Ah oui, d'accord. Il Ils viennent d'arriver et en plus, il... Il, fait il fait écran. Et puis, lui, il va venir là. Oh, mais quel lâche. Donc, non, pas tout. du tout. Ça n'a rien à voir. 1, 2. Oui, ça, c'est bon. Et puis, mon dernier cube, parce qu'après, il pourrait y avoir encore une interruption, c'est de jouer ah, ouais. ici. Et eux vont venir ici. OK. Voilà, et moi j'ai fini. Et c'est à moi. Mes actions. Alors, où sont mes forces en présence Elles sont loin. J'ai besoin de rien. Il a quoi lui pour se défendre Il a quoi le bleu vert. Un vert. <rire> plus un rouge. Pourquoi ah plus alors un rouge Alors tu as plus un rouge au début quand tu es révélé au début du, du jeu. Est-ce que tu étais révélé à la, fin, à la fin du jeu Tu as un rouge en plus. Ah, tu peux en jouer Ah, un. cube. un cube. Ah non, bah je, le, je vais je le garder. Garde. Tu le gardes, mets-le en réserve. Par contre, le bleu peut interagir. Interruption. Ouais, ouais. Ouais. Allez, Guillaume, donc, tu, tiens, tu tiens, il suffit d'un tour. Attends, Par contre, si tu, tour. si tu montes au niveau 2 avec ton loup-garou, oui. tu n'as plus le pull oui, d'action supplémentaire. Voilà. Donc là, si je veux passer, je suis obligé de l'attaquer. Oui. Puis de l'attaquer. Ah oui. oui. Mais tu as de bonnes chances quand même. Ouais. Parce qu'il suffit de le faire et reculer. Puis, euh, oui, voilà. Mais écoute, je ne vais, vais pas chercher mes à 14 C'est Mon chevalier il va tout faire tout seul. Bah, viens. Alors après, n'oublie pas que tu as une charge qui te permet de faire deux déplacements. Oui, mais, et une attaque. mais il t'a bloqué. Hein, C'est bloqué, donc j'ai pas le choix. Parce que même si je fais 1, 2 puis après 1-2. Un, 1-2. Deux. Un, deux. après, voilà. 1-2. Donc ça me fait 3, alors que là, je peux très bien arriver plus vite. Oui, ah, mais là, va. moi, je peux si te, si te coincer, un. moi. Moi, je peux te coincer, moi. Attends, attends, je réfléchis ce qui est le plus avantageux. Puis, il a peut-être des cartes mythes aussi. Oui, non, non, mais je vais foncer dans le tas, moi. Ça me fait gagner oui, oui. Donc, je de l'expérience. C'est dans le tas, j'en ai rien à foutre. Ai rien à foutre. Euh, en plus, j'ai charge, donc j'ai le temps. Je vais faire ça. Donc Et puis, si tu rates, tu peux faire ouais, un Donc c'est 2 rouges. T'as pas de quoi pour te défendre J'ai rien. Boum Boum Tu m'as tué un loup Oh non Il est super mort. Euh... Il est mort. Tu prends tout de suite Tu possession. prends la place. Tu prends la oh. place. Et ah, et on va regarder. Super indice ah. Super indice. Ah, okay. donc, ça veut dire que tu as deux points de rumeur, et donc tu peux révéler euh, les secrets de, de l'ancienne, la, de, de les ruines de l'ancienne église ou de, du calvaire. Donc, tu les révèle une... L'ancienne église, l'ancienne église, il est dedans. Alors, regarde. Bah, tu peux en révéler deux, en révéler deux. Non, une. Et, bah, un, un de chaque donc, tu, tu révèles les deux, hein, tu, tu connais les deux rumeurs. Ça veut dire que Allez. maintenant, tu peux, euh, tu peux fouiller l'Église et obtenir Femilé. un avantage. Alors, ré, euh, croix sacrée, le héros plus un rouge attaque contre le loup-garou. Donc, j'ai voilà. ça. Non, c'est ah, ça, c'est si tu l'aurais si tu le faire si là-bas. Ah, il faut que je fouille ça. Ah, oui. voilà. Et l'autre, c'est relique de Saint-Odile, héros ou prêtre. Le porteur gagne plus un mouvement de lieu et peut bloquer le loup-garou dans son hexagone. Euh, et ça, il faut que je fouille ça pour l'avoir. Alors, il faudrait demander à la voix où se trouve l'église, la, la croix sacrée et la relique. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Ouais, non. Non. Non. Tu chopes. Donc voilà. si je rentre dedans, c'est à moi. Ouais, ouais. bah vas-y. Bah je, je vais rentrer, tiens. Ok. Je vais là. Ok, je t'attaque ta gueule. Bah essaye. Bah je vais essayer, j'ai deux rouges. Hein. Eh oui, bah tu peux ne pas le faire. Voilà, boum boum. Bon d'accord. Donc, mort. donc okay. Mort. OK. Tiens. Ça c'est mort difficile. ne manque oui. pas d'expérience Tu hein. rentres dans et tu, tu m'as tu... donné j'ai la croix de Saint Odile, tu me l'as donné, j'ai la croix sacrée. Et bon, tu t as quoi plus un rouge, plus ça. À... Un... Tu contre reras... le loup-garou, quand tu es le loup-garou, trois trois trucs. <rire> trois rouges, ou là, c'est énorme. Eh ben écoute, je vais pas hésiter une seule seconde parce que je crois que tu es juste là en fait. Attends, interruption. Ah bah interromps, interromps tant que tu veux. On est d'accord. Interromps, mais interromps. Vas-y, fais-moi rire. Oh, j'adore le... quand un plan se débrouille. Je... Et s'il était... avait de l'expérience, son loup se déplacerait de deux. Mais, mais il n'a pas l'expérience. Moi, il n'a pas joué, il a joué. J'ai joué autre chose. Oh, tu as joué autre chose. Voilà. voilà. Et moi, j'ai joué autre chose. Eh bah, ben parfaitement. C'était bien mon petit coup de passer un tour. Comment bon. ça t'a mis la pression, mon pote Pas du tout. Bah, t'as raison. En pas contre, du Enchaînement tout. de circonstances derrière. Mais t'es pas mort encore. Hein non, non. <rire> ça sent le chien mouillé. <rire> <rire> <rire> Ça m'énerve et, et donc il a bien fait les interversions avec ah non, mais, la, la, ouais, la ouais, super non, mais, indice. Non mais il, a bien, il a bien essayé, ah, mais ouais. t'es là, es là. Donc... Voilà, bravo. Donc si je fais une attaque... Alors là, ce que tu peux faire, c'est un vert. C'est une charge. Est une est une charge. charge. Ouais. Parce que tu fais deux cases. Enfin, Jusqu'à deux case, cases. Jusqu'à deux Paf, cases. Et là, j'attaque. C'est ça. Donc là, on va, on va, aller, on va aller, euh... Donc là, j'ai trois dés rouges. Ouais. Tu as trois dés rouges. Et lui, il a combien de défense Un des verts. Ouais, je sais, je sais, ça va. Pas la peine de le rappeler. Ah, tout peut se jouer là. Alors, j'ai un bouclier, j'ai une croix dans ta gueule et j'ai quoi C'est quoi ça Une fuite. Une fuite. Il faudrait juste. Attends, attends, un bouclier. attends, attends, attends. Non. Mon moment je le fais quand Avant, maintenant Non, tu le fais maintenant. Voilà, je vais relancer avec mon pouvoir. Le bouclier, relancer, euh... le, bouclier, ou euh... le, bouclier bah, le bouclier, il ne sert à rien. Le bouclier. Il vaut mieux resservir le bouclier. Au quoi. minimum, tu as une fuite. Au minimum, tu auras une fuite. D'accord. Bouclier. Yes. Il me faut juste un bouclier, c'est quand même pas beaucoup demandé. Une chance sur deux. Mais De toute façon, je vais te péter ta gueule derrière. Eh, Satanas, oui, mais je peux encore tenir moi. Eh, bah oui Non, une relance, Ah, oui, j'ai vraiment, j'ai ma relance que j'ai pas dépensée. Oh putain Oh Tu T'as un chier Maintenant j'ai eu ta pauvre vie, mon monstre! Alors que j'aurais dû te faire couiner! <rire> et tout ça parce que le 4, il arrive à la fin. Oui, oui, non, mais bah, voilà, ça, c'est du, du bobard, ça. Le 4, ça. Il, est le 4, 4 il est juste à la fin. C'est du bobard. C'est de la chance à l'état pur. C'est tout. Juste. Alors, ce juste. scénario ne favorise un petit peu le, le loup -garou. Loup -garou. Ouais, Non, non, non. Alors, ça, <rire> ça pas. même pas en rêve. Ne serait-ce pas mon petit coup d'attente? Non! Placé au tout. bon moment, non. parce que tu as fait un petit tour de merde, là je, je fouille, je vais faire le ménage dans la même ville. Non. Je me suis dit, ça ne bouge pas un poil de cul, je vais Bravo. attendre, et Bravo. bam, 20 mouvements qui m'ont ramené. Magnifique. Non, magnifique, non, magnifique. non, ne le l'encourage pas. Non, mais ah ben, c'était une belle partie. Gen of work, Gen of work, alors... Je le redis, c'est un scénario, c'est un jeu à plein de scénarios, c'est du matériel qui est fait euh, à la main puisque oui. c'est un prototype. C'est pour ça que j'ai fait un ça prototype, c'est pas encore du vrai Écoute, parce que sinon Qu'on va faire Et c'est un faire... scénario parmi plein d'autres. Justement, ah, on va voilà. en faire un autre, c'est ça si j'ai bien ouais, compris, on exactement. en a un autre, hein? OK Et alors, il y en a l'autre scénario favorise plutôt les Français. D'accord. Donc jouer ouais, bah, les Français. Les Français. <rire> <rire> OK. <rire> Non, là, tu me fous encore plus de raison parce que si je perds, j'ai pas d'excuses. Non, mais je vais prendre les Anglais. Voilà, vous avez, vous avez, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour savoir si ça commence à être fait pour vous ou pas. Et vous allez avoir des milliers d'autres exemples, euh, notamment un petit papotage que l'on fera après la deuxième partie exactement. pour voir les tonalités les aboutissants, le KS, les stretch goals et tout ce genre de choses. Mais dans une autre vidéo, il est temps pour nous de vous dire au revoir parce qu'il est temps aussi d'aller manger de la bonne viande rouge. C'était de la bonne viande ouais, oui. rouge, Pascal que je... Bernard est l'auteur de Journal of Art, c'est illustré par Bayard Bouh, c'est Mythic Games qui en est l'éditeur, 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 minutes, c'est à peu près ce qu'on a fait, peut-être un petit peu plus. Ouais, J'ai euh, été un voilà. peu long. Oui. C'est pour ça qu'on va mettre fin à cette… Euh, J'aurais dû prier idée. à la chapelle ou pas t'en sais ah, rien. Tu ben, avais la sorcière. hein Merci, Monsieur Léo, d'avoir été là. Merci à vous. Merci à Dieu qui nous parle via… Non, oh, on dévoile les mystères. Hein. L'archange Gabriel. L'archange voilà. nous parle grâce à un Tokiwoki. <rire> Il est temps de regarder cette caméra droite l'objectif et de dire « Jenny Ride ».